Bonjour, aujourd'hui on va travailler intérieur cuisse, les adducteurs celui-là je le travaille vraiment spécifiquement parce que dans plein d'autres exercices quand je travaille un muscle, un groupe musculaire, j'en travaille d'autres. Mais intérieur cuisse, si je ne travaille pas spécifiquement, j'ai du mal à travailler d'accord sur euh, d'autres exercices qui pourront me faire travailler les fessiers et en même temps les ischios, les mollets, etc. Dans cet exercice, je suis sur le côté. Je peux baisser ma tête, elle ne me sert à rien, je peux la décontracter, voilà. J'ai ma jambe du dessus qui est bien remontée, c'est ma jambe du dessous qui qui va travailler, intérieure cuisse, je commence pointe de pied tendu, je fais 20 grands, 1, descend, 2, descend, 3, après je vais tenir 20 là-haut, petit, pardon, petit d'abord, 1, 2, 3, donc 20 petits, tonique, et après 10, je tiens, je tiens à la position, 1, 2, 3. 4, etc. Je relâche. Et après, je passerai pied flex pour travailler toujours une fois pointe de pied tendu. Travailler jambier une fois pied flex pour travailler mollet. Je refais la même. Et donc, pareil, intérieur cuisse, j'en fais 20 grands, Grand. 20 petits et 10, je tiens. 1, 2, 3. Donc voilà. J'ai fait donc deux séries. Une pointe de pied tendue Série sur la jambe droite et après je change de côté et je refais la même sur la jambe gauche. Merci.